Salut les dédés J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui la vidéo, c'est pas une vidéo sur chantier, c'est une vidéo sortie en nature avec les copains. Donc là je vais aller les chercher, et on va partir dans un petit endroit en pleine nature dans l'Ariège, où il y aura un lac, des oiseaux, des animaux, j'espère que ça va vous plaire. Donc si ce genre de vidéo vous plaît bien sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas. Bon voilà on arrive en pleine nature Alors je vais vous présenter c'est qui qui avait nous hein on va vous présenter Alors vous avez deviné il y a qui avait nous Coucou Tonton Snake ça on va, va en pleine euh, partie d'herping On hein va voir ce que ça donne Il y a Nicolas aussi de la chaîne des sauveurs Hey salut tout le monde Ça va Ouais oh, ça va nickel Ouais pour bon, dimanche matin c'est super ah, Il fait beau en plus hein Hop, attention à la boue. Et bon, qui sait qu il va l'eau il eh, y a qui encore Il y a Junior oui. Le, fils de... De <rire> Le fils de tonton C'est ça ah, Le fils spirituel C'est ça, euh, il m'a choisi. Bon, t'as ah. pêché quelque chose Un coquillage. Un coquillage A <rire> tout à l'heure C'est un De là, c'est fou, c'est immense. Mais oui Je vais couper. là, sur cette branche, deux énormes, comme ça. C'est oh, beau à voir en vrai quand même. Et là je boum, <rire> un brochet qui sort, il te le demande. <rire> Magnifique, hein Putain, c'est pas tous les jours qu'on voit, ça une petite chouette eff... hulotte euh, là. Donc on vient de voir une petite chouette pilote, c'est ça pilote, ouais. Là, je connaissais pas le nom Ah, c'est énorme Allez, ouais, je laisse une place, hein. Mais non Allez, on va rentrer un pigeonnier Un Junior Ouais. Tu y a la place Oui. Ah, parce que j'ai gros, moi. On nous chier dessus. Ah ouais, c'est lui le pingouin. Ouais, c'est lui. C'est fou le bruit. Il y a des bébés là, Il a rien. C'est impressionnant tout ce qu'ils ont fait là. Ouais. Petite case doux. C'est génial hein Là c'est la sortie. Ouais. C'est impressionnant. Ah ouais c'est une locomotive Une hein. petite locomotive bien récente, 2017 je dirais. 2017 ouais. T'es sûr Ouais ouais 2017. Elle a 60 ans tu imagines Le faisant vénéré. On te vénère faisant. C'est le petit frère de Zaza, ça. Frère, il est beau. Oh putain, on... On, dirait... on dirait moi la maison. Ou pas. le grand frère de Zaza, ouais. Là, il y a du jambon, là. <rire> tu pêches du dindon Je pêche du dindon. Regardez-moi <rire> oh, cette vue qu'on a. C'est énorme. becs bizarres, oiseaux, ici. Sur, euh, ouais, sur le Mais c'est des faux <rire> C'est des faux <rire> <rire> Tous les oiseaux, là, c'est des faux <rire> <rire> Attends, Fred, j'arrive Ouais. J'espère arriver à la bonne vitesse, quand même. Là, tu vas faire un pull, ça. <rire> Putain, vite, vite, il faut filmer ça Oh, là, tu vas enlever les chaussures de la voiture. Hein. On rentre où, là Encore un endroit pour observer. Il y a encore des faux oiseaux. Il y a des faux oiseaux, encore T'imagines l'aménagement quand même C'est énorme oh est man, vrai Il vrai. est super bien motorisé Le bruit pas du tout crédible quoi C'est ça Il a tout gâché Et puis quand tu parlais t'avais un câble deux, allez 5 GO, go oh, Tu ralentis là Attends. Junior. On a eu c'est vrai Non, elle s'est échappée, la salope Y'en a, y'en Je l'ai oh, on ne trouve que des géantes, et Junior, il nous attrape un bébé. Oh, c'est pas de ma faute. Elle est belle quand même, hein, toute ouais, verte ouais, comme magnifique. ça, elle est magnifique. Il y a aussi des neps, il y a plein de neps. Qui veut mettre sa main Il y, Là, y, a y a des vertes Oui, je savais même pas que ça existait. Ça pique, ça Oui, la ta ta main, tu vas voir. Hop. On va tout relâcher dans l'eau. Ouais. Ouais mais elles sont blanches, pourquoi Elles muent ou bah c'est des insectes donc je pense que oui. Mais ouais ça je mettrais pas la main. Enfin, on m'a dit de pas mettre la main. Ah. Attends, attends, attends. Je pensais que tu étais plus courageux. Petit pouce bleu, petit pouce bleu. magnifique voilà la, Dédé, la vidéo est terminée j'espère que cette petite sortie en nature vous a plu n'hésitez pas encore à laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne à mettre des petits pouces à partager et je vous dis à très bientôt les dédés